était à dépasser que je sais qu'il a l'argent il me dit qu'il veut me donner ma fille, il ne sait pas pourquoi il ne donne pas il dit ma chérie prend le kit de déblocage d'abord commencé par le kit de déblocage faire après le kit de déblocage les dragons commencent à venir dire qu'il hey, a fait ça, c'est pas la blague elle est encore venue c'est si le laver après elle est venue pour le kit d'attirance. parti faire donc là où elle est en train de faire son deuxième kit de déblocage encore chaque mois, même pendant six mois, même un an, vous devez faire le travail. Tu fais, tu jeûnes, tu fais, tu jeûnes, tu fais, tu jeûnes. Voilà, j'ai fait la capture d'écran de quand, ton, ton numéro, euh, Nelly. Le parfum attirant ceci-là. Même s'il faut que chaque semaine tu achètes une boîte, c'est quoi le parfum qui va te donner. Moi, hum. ouais, je dis, j'ai dit à mes représentants, je dis que utilisez mes produits vous-même. Ne prenez pas, vos vendez c'est mon genre. Je sais, j'ai la que si je prends un produit, avant de vous donner, je, donc si j'ai le restaurant, avant de vendre la nourriture là-bas aux gens, je m'assois, je sonne d'abord, ma part même deux bouts de couscous. Et je te dis, non, One Rosine, ne te dérange pas, prends mes produits. Si tu as 25 000 pour la console, 30 000, si tu n'as pas mes 60 000 qui est demandé. maman. Ne te dérange pas. C'est pour ça que vous montez les produits. Le kit de déblocage, en Côte d'Ivoire, c'est 30 000. Cameroun, c'est 25 000 pour l'instant. Je vais augmenter vos prix bientôt. Parce que vous, l'avez vous vous êtes des sceptiques. Ça ne va pas partager le sel de 5 ans ou cacher, vous lavez avec vous, laissez tranquille. Voilà. Le parfum, si tu prends ça le matin, tu as fait le don, tes déclarations fait le don. Vous avez besoin d'attirer. Quand tu dit attirant, ça ne veut pas dire que tu vas laisser ton mari, tu vas te marier avec quelqu'un d'autre. Pour attirer même tes clients, il y a des clients à qui tu parles et te comme ça. là. Hum, ce que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 Je vais voir. Élie de Dieu, j'ai pas tu pas besoin de consultation. Tu comprends? On va le parfumer attirance. Tu prends, tu mets ça sur toi, tu parles. Tu parles. Tu parles. dis ce que tu veux.